Chers traders et investisseurs, mercredi 11 mars, bonjour. Alors New York a fait un très beau rebond hier soir et nous faisons ce matin un rebond beaucoup plus modeste. Il faut dire que le Nikkei a clôturé à moins de moins 2% cette nuit. Bref, nous, restons, nous restions ce matin dans un rebond technique et il est totalement impossible de tirer la moindre conclusion. Nous continuons de naviguer à vue, bien sûr, rien d'autre n'est possible. Les marchés sont extrêmement nerveux, et à l'heure où nous enregistrons en tout début d'après-midi, les marchés européens sont revenus à zéro, malgré une clôture, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus 4 ou plus 5 aux états unis hier soir. Ça vous donne une idée de l'ambiance générale. Bref, day trading, rien d'autre. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin, nous avons été très actifs, nous avons réalisé 9 trades gagnants sur 9 accompagnés de 5 médailles. Tellement les marchés sont nerveux. Voyons si cet après-midi ce sera, sera tout aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.